dans votre horoscope du mois de mai. Le soleil s'oppose à vous jusqu'au 20, mais c'est une opposition, c'est pas forcément mauvais, hein? je vous le dis tout de suite, surtout quand il s'agit du soleil. Au contraire, ça va vous donner, euh, comment dire, euh, l'impression que les autres s'intéressent davantage à vous mais en fait c'est parce que c'est vous qui vous intéresserez davantage à eux et que donc vous leur enverrez des ondes positives et bon ça apportera très certainement pour certains pas pour tous hein, la possibilité de trouver un accord dans un conflit par exemple ou de euh, de préparer un contrat de vous voyez il y aura euh, forcément une entente Sauf, sauf si vous êtes de ceux qui reçoivent l'opposition d'Uranus, parce que le soleil va être conjoint à Uranus à un moment ou à un autre, et là en, en fait bon c'est peut-être un petit tuile qui peut vous tomber dessus, hein, mais c'est dans le domaine relationnel, donc c'est quelque chose que vous pouvez gérer euh, parce que bon, c'est pas la première fois et vous avez probablement euh, des trucs hein, pour euh, gérer euh, euh, une personne qui, euh, ma foi, est un peu instable. Hein, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est votre conjoint ou si c'est un associé professionnel. Euh, après le 20, le soleil va être en gémeaux. Alors le gémeaux, c'est un, un signe qui gère à la fois vos finances, votre productivité, hein, et elle peut être euh, intéressante, importante ce mois-ci étant donné qu'il va y avoir d'autres planètes en gémeaux. Et elle gère aussi les crises, hein, les, les, les périodes de crise, mais euh, ça n'est pas quelque chose que vous détestez, hein, vous êtes très fort hein, dans les périodes de... de vous êtes des, des, des bons gestionnaires de crise, hein, c'est vraiment... Euh, ça fait partie de vous, donc parfois même vous les créez, hein, les crises, justement pour pouvoir euh, un petit peu euh, voilà, tester hein, vos pouvoirs, euh, parce que gérer une crise, vraiment, ça vous donne du pouvoir. Musique On en vient à Mercure, votre en fait, tête d'échange, elle fait la même chose, hein. elle passe du Taureau au Gémeaux, alors elle reste en Taureau jusqu'au 11, et euh, je pense qu'elle a dû dépasser déjà uranus et que donc bon, il euh, n'y aura pas trop de stress, et que justement vous pourrez discuter de contrats, euh, d'entente cordiale, ou euh, voyez, euh, faire passer des messages à, à vos proches ou à des personnes avec qui vous travaillez, et même à votre conjoint, des messages un petit peu subliminaux, mais ce sont des messages qui passeront assez... Euh, qui passeront bien. Hein? Alors surtout, surtout si vous êtes du troisième e décan parce que vous êtes quand même assez valorisé hein, par la, la conjoncture, euh, et, et ce depuis quand même le mois de janvier. Euh, après le 11, mercure va occuper les gémeaux, hein? elle, elle précède un petit peu le, le soleil hein, de quelques jours, et donc bah, ce mercure des Gémeaux va être quand même un petit peu ambivalent. Hein? Euh, disons que vous allez euh, déborder euh, euh, comment dire d'humour, mais que votre humour très sarcastique euh, ne plaira pas à tout le monde. Vous aurez... Euh, vous savez votre spécialité les petites Piques, hein, euh, les petits trucs vraiment typiques du scorpion d'ailleurs, hein, euh, bah disons que vous aurez plus envie euh, d'en faire que d'habitude, mais peut-être parce que vous aurez face à vous quelqu'un qui sera réceptif hein, euh, à vos pics. Mais bon, n'insistez pas, hein, euh, euh, comment dire, si, si cette personne est réceptive à vos pics, c'est qu'elle a une sensibilité particulière et que euh, Hein, vous vous foncez dans la brèche. Euh, vous pouvez, hein, c'est comme le scorpion qui se pique lui-même. Il peut pas faire autrement hein, à un certain moment. Hein. Donc euh, bon, essayez de mettre un petit peu la pédale douce euh, sur ces petites remarques, souvent très drôles, mais qui font pas toujours plaisir à la personne à qui elles s'adressent. On en vient à Vénus et Vénus, vous le savez, depuis le mois d'avril, elle occupe les Gémeaux, hein, donc rien de nouveau sous le soleil, sauf que là elle ralentit vraiment fortement et qu'elle va s'arrêter même le 13 hein, pour tout vous dire, et elle va ensuite reculer. Donc elle va rester à peu près, vous voyez, c'est un différentiel de 2-3 degrés dans tout le mois, et en même temps elle va être, c'est ça le vrai problème, c'est qu'elle va être en, en dissonance avec Neptune. Alors déjà en Gémeaux, Vénus, euh, on ne peut pas dire qu'elle soit très tendre, hein, elle est plutôt... Euh, elle a envie de s'amuser, elle a envie de jouer, et parfois des jeux interdits, des jeux un petit peu dangereux, euh, et donc vous serez hein, dans, ce, dans ce climat. Et la dissonance entre Vénus et Neptune peut tout d'un coup euh, euh, nous dire que vous pourriez être attiré par quelqu'un dans, cette, dans cette, ce climat de jeu, hein, que vous pourriez avoir une, même une forte attirance pour quelqu'un, et que ce quelqu'un n'est pas du tout euh, pour vous. Que c'est quelqu'un que vous idéalisez, que vous voyez, vous ne voyez pas cette personne telle qu'elle est vraiment. Donc bon, je pense qu'à partir du moment où Vénus va rétrograder, vous allez peut-être être un peu plus lucide et que tout d'un coup vous vous direz mais euh, que suis-je venu faire dans cette galère hein? Donc euh, si vous vous posez la question, hein, eh bien réfléchissez. Si vous ne vous posez pas la question, ce sera dommage, hein, parce que vous passerez à côté de quelque chose et vous pouvez rentrer dans une relation qui ne vous convient pas. Donc je vous conseille de vous poser des questions, hein, même si c'est un petit peu un petit peu douloureux et que vous vous tourmentez, hein, parce que bon, vous, aurez, vous avez tendance en général à vous tourmenter, hein, vous ne me direz pas le contraire. On termine avec euh, Mars, euh, votre planète maîtresse. Euh, et alors c'est un petit peu dur pour, les, pour les, le troisième décan de votre signe, étant donné qu'elle est en dissonance depuis le Verseau. Et le Verseau, c'est euh, votre fond du ciel, c'est un angle, c'est un secteur important. Il gère la famille, la maison, etc. Et il s'oppose hein, à votre secteur de carrière. Donc il y a quelque chose qui se passe là, euh, dans ce domaine. Alors Bon, c'est aussi, euh, ça vous représente, vous, votre intimité. Donc il est possible que vous ayez euh, un petit problème de santé, que vous soyez fait mal quelque part, que, euh, ou que vous soyez furieux contre un membre de votre famille, ou contre vous-même, hein, puisque ça vous représente. Donc euh, bon, heureusement, Mars est rapide et ça va durer euh, 3-4 jours au maximum. Hein. Ne laissez pas la colère vous envahir. De toute façon, euh, euh, il faut la diriger, hein. il faut vous en servir, mais il ne faut pas qu'elle vous domine, c'est très important ça. Quelle que soit euh, la colère, quelle que soit la personne contre qui vous êtes en colère, vous canalisez cette colère de manière à ce qu'elle vous euh, rende plus percutant, vous voyez, plus euh, euh, plus efficace dans ce que vous allez faire ou dans ce que vous allez dire, alors que si la colère domine, euh, ça va être brouillon votre manière de réagir, vous voyez, vous serez dans l'émotion-réaction euh, euh, et, et en général ça ne donne pas de bons résultats, alors que si vous avez bien canalisé tout ça, hein, ça donne euh, de bons résultats. Après le 13 mars va être en Poissons, aucun problème, euh, vos désirs, votre volonté, euh, si vous êtes du premier er décan, hein, tout ça sera respecté et puis en, en plus de ça, tout ce que vous entreprendrez aura euh, euh, des échos euh, très positifs. Hein, euh, je pense que vos entreprises vous vaud vaudront, euh, ou vos décisions, hein, vous vaudront quelques compliments bien placés euh, que euh, disons qui pourraient vous faire rougir de plaisir.